C'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de vous donner un défi, un challenge à relever euh, pour changer un petit peu sur cette chaîne. Donc on se retrouve juste après ça. Et si ce n'est pas encore fait, et eh bien vous pouvez télécharger votre kit de démarrage gratuit qui se trouve juste en dessous de cette vidéo pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage des langues. Donc pourquoi j'avais envie de vous donner un challenge aujourd'hui Parce que euh, je me rends compte que auprès de mes élèves dans la formation d'anglais, eh bien quand je leur donne des défis, des challenges à relever, eh bien je les vois progresser à une vitesse folle. Donc j'avais envie de tester ça sur la chaîne, vous me direz si c'est quelque chose qui vous plaît, si je dois renouveler l'expérience ou pas. Donc, qu'est-ce que c'est ce challenge En fait, c'est euh, c'est un challenge 7 jours ou un challenge 30 jours à vous de voir euh, jusqu'où vous allez pousser euh, l'audace. Donc, le euh, la première chose à faire, c'est vous allez choisir une difficulté. Alors oui, on va pas faire du facile parce que si on fait que du facile, on ne progresse pas, on reste dans sa zone de confort et euh, eh bien c'est pas comme ça qu'on progresse. Donc vous allez choisir une difficulté. Par exemple, si vous vous rendez compte que eh bien vous n'osez peut-être pas parler, vous avez un peu peur de ça, que euh, vous avez du mal à prononcer, que vous avez un peu de mal. Euh avec ça, que c'est un souci pour vous, que vous avez du mal à comprendre, que vous ne comprenez pas l'écrit. Voilà, peu importe, ça peut être plein de choses. Choisissez... ou alors ça peut être la grammaire aussi, c'est un sujet qui revient régulièrement. Vous allez choisir une de ces catégories, seulement une, même si vous avez du mal dans chacune d'entre elles, c'est pas grave, on va le faire au fur et à mesure. Donc vous en choisissez une par exemple, euh, on va dire euh, que vous avez du mal avec la grammaire, avec par exemple le euh, « le do »,« did euh, »,« do »,« was »,« where ». J'ai déjà dit « do » deux fois, bon, pas grave. Euh, voilà, vous savez, vous ne savez jamais quand mettre l'auxiliaire ou pas. Eh bien, vous allez prendre ce sujet. Qu'est-ce que vous allez faire En fait, votre challenge, ça sera pendant 7 jours, non-stop, si ça suffit, vous allez donc prendre votre calendrier, vous allez l'afficher, vous allez vous dire « Ok, pendant 7 jours, je vais me concentrer à 100% sur ce, sur ce problème. » Donc aujourd'hui, ok, mon sujet c'est ça, vous allez chercher euh, une leçon euh, sur Internet, il y a beaucoup de ressources, euh, ou euh, sur une vidéo YouTube, ou euh, je vous mettrai le lien si j'en ai une par exemple juste en dessous ou euh, si vous avez un livre de grammaire, peu importe, cherchez euh, une réponse à cette solution avec des exercices et euh, vous allez chaque jour vous concentrer sur ce point. Donc aujourd'hui, par exemple, vous allez relire la leçon, essayer de comprendre, vous allez faire des exercices avec, vous allez laisser euh, tranquille, vous allez laisser euh, reposer. Le lendemain, vous allez vous y remettre, vous n'allez vous rien faire d'autre euh, en anglais ou dans une autre langue. Et vous allez tous les jours vous concentrer sur ce point. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, même si le premier jour, c'est encore un peu opaque, c'est un peu flou pour vous, et eh bien, chaque jour, à force de le faire, vous allez assimiler, comprendre de nouvelles choses et, euh, et vous allez débloquer ce point. Je pense que 7 jours, c'est suffisant. Ou cela dépend du point de difficulté. Je vais vous donner un autre exemple. Je vous donne un autre exemple. Si par exemple votre difficulté, c'est plutôt la prononciation. et eh bien, ce que vous allez faire pendant une semaine, pendant 7 jours ou même pendant 30 jours, c'est à vous de voir. Eh bien, vous allez tous les jours travailler sur votre prononciation. Comment on fait alors, vous avez deux manières de le faire. Vous pouvez, euh, je peux vous conseiller la technique du shadowing. Je vous mets la vidéo d'ailleurs euh, sur le petit i ici ou ici pour euh, en savoir plus sur cette méthode et euh, sur cette technique pour progresser en prononciation et en compréhension orale en même temps. Euh, et vous allez faire ça, cet exercice un peu chaque jour et vous verrez eh bien, qu'à la fin de ces 7 jours, de ce challenge, de ce défi 7, 15, 30 jours, 60 jours, 360 jours, comme vous voulez. Eh bien, vous verrez une courbe d'évolution incroyable. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre difficulté. Si vous avez un peu de mal à trouver ce challenge, je vais vous aider. Évidemment, je vous donnerai des exemples avec plaisir. Et n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait être utile à quelqu'un de votre entourage. Et euh, je vous dis à très vite dans la prochaine. Ciao les amis.